Un petit mot sur ces vidéos qui, qui ont été faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphe. Les réponses que je donne dans ces vidéos sont des réponses qui sont basées dans une opinion professionnelle, personnelle. Cela ne veut pas dire que c'est la seule vérité ou que c'est la réponse, la réponse la plus correcte. Il s'agit simplement d'une Opinion fondée sur des années d'expérience et d'études. C'est une façon graphique de répondre aux questions les plus fréquentes qui nous sont posées sur le polygraphe, le test du polygraphe, le test polygraphique ou le test du détecteur de mensonges, comme il est plus popul populairement connu. Cela dit, j'espère que ces réponses vont vous aider à mieux comprendre notre profession, notre métier et aussi de comprendre comment le test du polygraphe est appliqué dans la société.